dum dum Bonjour, je m'appelle Agnès Vourche, je suis une jeune retraitée, mais je vais continuer à travailler quand même dans le domaine qui m'intéresse, c'est-à-dire les sourds et actuellement les sourds avec troubles associés. Je suis orthophoniste et linguiste et j'ai travaillé depuis 1973 avec des enfants sourds. J'ai été intéressée par la langue des signes, par la découverte peu à peu euh, la découverte du fait que c'était euh, un, un univers qui m'obligeait à changer ma tête et à changer ma manière d'envisager le monde. Alors j'ai été linguiste et orthophoniste, on peut penser que c'est l'oralité, mais non, c'est la langue. Le, euh, on pense toujours linguistique égale euh, langue orale, euh, donc euh, langue vocale, euh, c'est vrai c'est vrai que la plupart des recherches linguistiques sont sur les langues vocales. Ceci étant, c'est sur la langue. C'est pas sur la parole. C'est la grosse différence entre la langue et la parole. Donc, c'est l'étude des structures de langue en linguistique. A, bon, maintenant, ça s'appelle science du langage. Il y a énormément d'aspects très, très différents, et, mais tous ont, ont un point commun, c'est la langue. J'ai été amenée à m'intéresser à la langue des signes. Je sais pas trop pourquoi. En fait, euh, quand j'ai fait mes études d'orthophonie, il y avait deux domaines qui m'intéressaient. C'était les vraies pathologies du langage, euh, à savoir l'aphasie et euh, la surdité. Et donc, euh, comme je préférais les enfants, j'ai opté pour euh, la surdité. Euh, quand j'ai commencé à travailler euh, en 1973, euh, on n'avait aucune notion que la langue des signes pouvait exister. On ne nous on en on avait jamais parlé euh, en orthophonie. Et j'ai découvert la langue des signes euh, d'abord à travers un, un mime qui s'appelait Jean-Claude euh Et puis, euh, très vite après, euh, j'ai fait la connaissance de personnes sourdes à travers le château de Vincennes, où il y a eu le démarrage d'enseignement de, de la langue des signes. On était un groupe de cinq, six entendants. Euh, voilà. Et puis après, ben, je suis tombée dedans comme obélix euh, et <rire> j'en suis plus sortie. Quand j'ai rencontré la langue des signes, euh, j'ai été frappée par... Euh, ben, le fait que en dehors du vocabulaire, la grammaire euh, se passait dans l'espace. Donc il euh, y avait une dimension euh, très très dimensionnelle euh, qui n'existe pas dans la langue parlée puisqu'elle est unidimensionnelle, unidirectionnelle, enfin bidirectionnelle si on veut. Et puis euh, par la rencontre de personnes, il faut dire aussi que c'était aussi euh, une rencontre militante puisque la langue des signes était encore interdite dans les établissements. Donc ça a été une démarche très très militante et ça continue d'ailleurs. Si je me souviens de mes débuts dans la communauté sourde, bah, c'était un peu compliqué parce que les, les sourds de ma génération en tout cas et même de celles d'après euh, ont été des sourds surtout qui ont été euh, dans des établissements pour sourds, dans des instituts, ont été très opprimés par les entendants. Et quand je dis opprimés, c'est opprimés, c'est-à-dire les mains attachées. J'ai même un copain sourd qui depuis s'est suicidé d'ailleurs, qui était beaucoup plus jeune que moi, euh, qu'on a attaché la nuit dans un jardin euh, à un arbre toute la nuit. Or un sourd dans le noir, ben, il devient sourd aveugle. Donc c'est quand même très très angoissant. En dehors de ça, c'est quand même très, très sadique. Euh, donc, euh, ils avaient une approche des entendants euh, très méfiante. J'ai beaucoup d'amis entendants qui, euh, par désir euh, d'approcher cette communauté qu'on connaissait pas du tout, hein, nous, euh, ont On joué à être sourds, j'allais dire, et se sont trop oui, euh, mis à la place des sourds et ben, beaucoup de ceux-là ont été rejetés et violemment. Enfin, il y a eu beaucoup de violence. Euh, personnellement, euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, Peut-être parce que moi-même, j'ai passé six ans en Italie, donc j'ai été bilingue déjà. Enfin, j'ai jamais joué à être sourde. Euh, j'ai jamais fait semblant que les sourds étaient des entendants, euh, non plus. Euh, et je pense que ça doit être ça qui a fait que j'ai été acceptée par la communauté, dont un de mes copains qui m'a dit que j'étais entendante profonde, euh, et ce qui m'a beaucoup vexée au départ parce que j'apprenais la langue des signes, je faisais des efforts et tout, et, et en fait il avait complètement raison. Peu à peu je me suis rendu compte que, peu à peu hein, c'est long, c'est lent, euh, je me suis rendu compte qu'on qu ne fonctionnait pas pareil, que on, bon, par exemple, tout au début, moi j'étais sûre que tous les sourds me draguaient, et en fait ils ne draguaient pas du tout, euh, enfin peut-être quelques-uns, mais bon, pas tous, et en fait parce qu'ils avaient un rapport au corps qui était très très différent, donc on se touche beaucoup plus. Et puis euh, je me suis rendu compte par des, des situations euh, que on fonctionnait pas du tout pareil quoi et que plus ça va plus je me rends compte qu'on est sur deux planètes différentes euh, mais vraiment par le euh, fait du découpage du monde surtout euh, parce qu'ils sont sourds et on est entendants parce que euh, sourds ça veut dire euh, ben, appréhender le monde à 180 degrés euh, même pour des sourds de famille sourde euh, il y en a pas beaucoup mais il y en a un, donc mais même ceux-là ils appréhendent le monde euh, donc ils ont une langue maternelle euh, signée ce qui est vraiment très riche et ils sont moins en difficulté mais euh, malgré tout ils entendent pas ce qui se passe derrière et ils n'ont pas euh, toutes les informations redondantes que nous on peut avoir euh, par des... qui ne nous sont pas adressées. Ce qu'on appelle avec euh, donc, euh, mon copain avec qui je, je, je travaille depuis 40 ans et avec qui on refait le monde régulièrement, qui s'appelle Rachid Benelossine. Euh, on a écrit quelques, des choses et on, a, on parle de l'information gratuite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas facilement accès à l'information gratuite qui fait partie de ce qui nous construit, nous entendant, dans l'implicite et dans les hypothèses. Par exemple, euh, tout à l'heure j'étais dans un café et puis il euh, euh, y avait quelqu'un qui préparait du chocolat et ben, on entendait la machine et donc on savait qu'il allait y avoir quelque chose à boire, pas forcément du chocolat, si parce qu'on en avait commandé, euh, une personne sourde euh, n'aurait pas entendu la machine et euh, aurait vu arriver le chocolat, boum, comme ça. Euh, ce qui n'est pas très grave, mais quand vous le multipliez euh, quotidiennement euh, dans tous les événements de la vie, euh, par exemple, euh, bon, moi j'ai été orthophoniste, euh, prof, euh, chef de service, directrice d'un établissement pour sourds, et il y avait des sourds, des, des, des professionnels sourds qui travaillaient avec nous et souvent on disait, des gens disaient, des autres professionnels entendants disaient « ouais, il oublie toujours les réunions » et patati et patata. Bon, en tant que directrice, je faisais très attention parce que je savais qu'il y avait ce manque de redondance de l'information. mais malgré tout, euh, par exemple, vous arrivez euh, vous arrivez euh, dans un dans une école, puisque là c'était un centre, enfin, un centre pour sourds, vous, vous, vous entendez la secrétaire qui répond au téléphone et qui dit, euh, vous passez dans le couloir, hein, elle vous dit pas à vous, elle dit, euh, bon, bah, écoutez, non, demain ça sera pas possible, il y a une réunion euh, d'équipe, euh, bon. vous avez un petit tilt euh, qui fait, ah oui, c'est vrai, il y a une réunion d'équipe, vous continuez dans le couloir, vous entendez des collègues qui disent, oh, ça me casse les pieds cette réunion, moi je voulais accompagner mes enfants à la gym, Hop, il y a une redondance dans l'information de la réunion d'équipe. Et comme ça, pendant un ou deux jours, et donc vous avez vraiment non seulement le papier disant il y a une réunion, non seulement la directrice qui a dit en réunion d'équipe d'avant, il va y avoir une réunion d'équipe ce jour-là et on va parler de ça, euh, vous avez cette redondance toute la semaine, disons. Et donc, euh, ben c'est normal que vous l'oubliez pas. Les sourds, ils l'auront une fois. Cette conscience-là, on n'en a pas conscience, bien sûr, tant qu'on n'a pas été dans ce milieu, mais même quand on en est conscient, c'est très, très difficile. À... Enfin, moi, ça fait donc 72, 13, euh, ça fait, je sais pas combien de temps, 45 ans que je travaille avec des sourds. Euh, je l'oublie encore. Je l'oublie encore, parce que c'est tellement pas naturel que, bon, j'en je, ai conscience, je le sais. Je sais les dangers que ça implique, les frustrations que ça implique. On dit souvent que les sources sont parano. Alors c'est vrai qu'ils peuvent devenir parano parce qu'il y a tellement d'informations qui leur passent au-dessus de la tête. Mais ça m'arrive d'oublier. Ça m'arrive d'oublier parce que c'est pas dans ma construction personnelle. Quand j'ai commencé à apprendre la langue des signes, j'allais dire que la communauté sourde était plus fermée, euh, mais peut-être plus solide en même temps, puisque là, il y a une politique de l'intégration, l'inclusion, on appelle ça même. Euh, donc, il y a peu de sourds dans des établissements pour sourds, des enfants hein, dont je parle, euh, et ceux qui sont de plus en plus sont des sourds avec troubles associés. Euh, les enfants sourds dits ordinaires euh, sont en, en, dans des classes ordinaires. Donc euh, c'est de plus en plus compliqué d'avoir euh, une communauté sourde solide, euh, ce qui n'est pas très bon pour les enfants sourds. Euh, et j'espère que... Enfin bon, il y a, y, a y a des groupes, il y a du théâtre, il y, y, a, y a des événements euh, en langue des signes, mais c'est plus compliqué. En même temps, euh, pour les enfants, il euh, y a euh, un peu un retour en arrière euh, du fait de, des implants. L'arrivée euh, de techniques euh, qui s'appellent les implants cochléaires et que euh, certaines personnes, pas toutes heureusement, mais certaines personnes mettent euh, en, en opposition. Euh, le fait d'avoir un implant cochléaire et le fait de pouvoir accéder à la langue des signes pour des enfants sourds. Donc il y a de nouveau un peu la bagarre des oralistes et des non-oralistes et acceptant la langue des signes. Cette bagarre dont je parle euh, divise euh, la communauté sourde euh, par rapport à la communauté entendante. C'est-à-dire que la communauté sourde, la plupart des... pas tous mais la plupart des personnes sourdes appartenant vraiment à la communauté sourde sont contre les implants encore, en ayant peur que ça va faire disparaître la langue des signes. Euh, et euh, certains entendants sont contre les signes parce qu'ils disent que ça va empêcher l'enfant en, sourd d'accéder à la langue orale. Donc euh, on est de nouveau dans un aujourd'hui euh, de nouveau dans une bagarre. Euh, il y a eu quelques années euh, à peu près euh, tranquille mais on est de nouveau dans une bagarre, quoique, il faut être très honnête, il y a des équipes implanteuses, c'est comme ça qu'on dit, euh, qui euh, préconisent euh, l'accès à la langue des signes pour les tout-petits, euh, quitte à ce qu'après ils choisissent. Ils choisissent non plus pas d'être implantés ou non, ce qui, ce qui fait beaucoup débat par rapport à la communauté sourde, euh, puisque c'est les parents qui choisissent, et comme euh, une grande majorité d'enfants de, naissent dans des familles d'entendants, il est tout à fait euh, compréhensible que les parents entendants aient envie que leur enfant entendent, et donc parlent. Euh, ceci étant, c'est pas si automatique. Et Certaines équipes implanteuses expliquent que votre enfant va entendre, donc va parler, donc euh, ils forcent un peu la main, et actuellement, les implants se font euh, vers l'âge de 6 mois ou même plus jeune, ce qui se comprend, au niveau euh, même euh, neurophysiologique et neuropsychologique, dans la mesure où ça permet euh, aux aires auditives euh, de continuer à être, d'être stimulées très très jeunes. Euh, mais euh, ça implique que euh, certaines équipes implanteuses disent qu'il ne faut pas utiliser la langue des signes, ce qui à mon avis est une bêtise complète, puisque s'ils ont les deux, ils choisiront les enfants. Alors, dans, dans l'évolution euh, sociale, hein, euh, il y a eu euh, le Minitel, euh, dialogue qui a été la première ouverture pour les sourds. Moi, quand j'ai connu les sourds, euh, enfin les copains, euh, ils débarquaient à la maison sans prévenir. C'est-à-dire que il euh, y avait aucun moyen de prévenir, donc j'entendais je, je, je, sonner euh, et puis c'était un sourd qui débarquait et puis aussi bien j'étais pas là et puis il était venu et, et c'était comme ça que ça se faisait euh, dans nos communautés. Internet leur a changé la vie. Euh, C'est quoi Il y a cinq, six ans, un jour j'étais avec euh, des sourds. Enfin bon, je suis souvent avec des sourds. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là a signé toute seule En fait, elle signait avec un copain euh, par vidéo, euh, avec euh, par iPhone. Et j'étais complètement subjuguée, quoi. Donc, euh, ça c'est vraiment, ça leur a changé la vie. Ça leur a complètement changé la vie. Avec euh, l'inconvénient, c'est que ça a encore diminué les rencontres entre sourds. C'est-à-dire, mais ça c'est comme pour les entendants, quoi. Je veux dire, il euh, y a une euh, c'est un et un, c'est pas euh, des rencontres et des rencontres à plusieurs, et c'est encore plus dommageable pour les sourds, mais ça leur a changé la vie. Il euh, y a de plus en plus d'entendants euh, qui connaissent la langue des signes. Pour moi, c'est évident que euh, la langue des signes euh, ne peut être. Que, que riche pour euh, des personnes euh, entendantes. Euh, non seulement parce qu'apprendre une nouvelle langue, c'est toujours riche, mais euh, parce que ça vous oblige à trouver des ressources en vous que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, euh, des ressources euh, dans votre euh, utilisation de votre corps, euh, puisqu'il y a beaucoup d'indices grammaticaux qui sont donnés par le corps. Beaucoup d'indices prosodiques, l'intonation, etc. qui sont donnés par le corps et le visage. Il y a une structuration de l'espace qui est très très différente, qui devient grammaticale. Et euh, il y a un rapport à l'attention aussi. C'est-à-dire que euh, ce qui est bien quand il y a une réunion par exemple avec des sourds, euh, c'est que si, si possible, euh, on parle chacun à son tour. Et donc on fait attention à l'autre. Donc il y a une attention à l'autre, il y a une attention à soi-même, il y a une obligation de, de changer sa tête, de changer sa manière de, de, de voir le monde. De, je sais que je donne des cours de neuropsychologie à des professionnels sourds, en langue des signes, directement. Et je dis directement, c'est-à-dire sans interprète. Et je ne veux pas d'interprète. Parce que quand je suis, donc je ne suis qu'avec des sourds, euh, je ne deviens pas sourde, je suis toujours très entendante, mais j'arrive à me représenter au plus près la manière d'expliciter les choses pour des sourds, parce que je suis en langue des signes. Si j'étais euh, la même personne qui connaît ce que je connais, de l'expérience que j'ai, mais que je parlais avec un interprète, J'aurais pas euh, cette euh, cette dynamique, euh, ce réflexe, c'est-à-dire que j'explique beaucoup par des schémas, j'explique beaucoup par des images, euh, par des métaphores, euh, des choses très très complexes. Euh, et si j'étais en français, bah, je, je serais en français quoi. Moi j'ai appris. Euh, alors on dit toujours, euh, je sais plus qui quel quel auteur disait, euh, on apprend une langue, euh, la meilleure manière d'apprendre une langue étrangère, c'est sur l'oreiller. Moi j'ai jamais fait ça. Mais euh, dans des fêtes, oui. Euh, mais c'était l'époque où j'ai beaucoup de fêtes. Hein. C'était après 68 aussi. Il hein. euh, y avait aussi cette dynamique-là. Euh, moi, je pense que c'est la le plaisir. Alors, si le plaisir, c'est de prendre un pot avec des sourds, ben c'est ce plaisir. Si le plaisir, c'est euh, d'aller, mais aller au théâtre, oui. Aller au théâtre, aller au chansigne. Mais à condition, à condition que ce soit pas, comment dire, parce qu'il y a des choses qui sont un peu dévoyées actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des pièces de théâtre où on demande à un sourd de signer, parce que c'est à la mode, parce que ça fait bien. Euh, là, on rentre pas dans la communauté des sourds du tout, on utilise des sourds, à des fins commerciales. Enfin, je, je suis méchante, mais... Alors, ça fait connaître la langue des signes quand même, hein. Mais c'est pas ça qui va faire euh, euh, ressentir vraiment euh, la surditude, comme certains disent. Euh, bon, personnellement, là, cette année, depuis deux ans, j'ai travaillé sur un, un projet euh, qui me tenait à cœur depuis longtemps, avec euh, des professionnels, le femmes sourdes, que j'avais formées avant, des années... enfin. Avant, autour du langage et de la neuropsie et on a créé un DVD de contines en langue des signes. Euh, mais c'est vraiment des contines en langue des signes, c'est pas des traductions de contines françaises en langue des signes. Et bon, je suis très contente d'avoir fait ça, c'est mon bébé là. Mais c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire des pièces de théâtre vraiment conçues par des sourds pour des sourds, et dans lesquelles euh, il peut ou non y avoir une mise en scène qui permet euh, aux entendants d'y accéder. Bon, Ivt fait beaucoup ça, il euh, y a d'autres troupes théâtrales qui font ça, et puis il y a d'autres euh, troupes qui intègrent des sourds pour qu'il y ait de la langue des signes. Je trouve ça bien parce que tout ce qui peut faire connaître la langue des signes, c'est bien, mais par rapport au fait de s'inscrire, euh, de mieux appréhender, et pas de rentrer dedans, hein, de mieux appréhender la langue des signes, la langue des signes, c'est-à-dire avec euh, tout le découpage du monde que ça implique, euh, tout le euh, toute la grammaire, la prosodie, accessoirement le vocabulaire, euh, c'est vraiment euh, des pièces euh, pensées, et, euh, mises en scène euh, par des sourds. Et ça, il y en a de plus en plus. L'art est très très important, le théâtre, le chansigne, la peinture, la sculpture, il y a des très grands peintres sourds, il y a des très grands sculpteurs sourds. Euh, on ne sait même pas qu'ils sont sourds d'ailleurs. L'art est probablement un des ponts les plus riches entre, alors là pour le coup, entre le monde des sourds et le monde des entendants. Si j'avais un souhait, c'est que le monde des sourds soit plus reconnu, euh, mais comment que, que les gens arrêtent de faire semblant de, de croire que les sources c'est pareil que les entendants déjà, euh, qui reconnaissent la différence, mais c'est pour les sources, c'est pour, euh, pour les, les handicapés en général, mais c'est aussi pour euh, les migrants, c'est aussi pour... Euh, si j'ai si un souhait dans ma vie, c'est que... Euh, chacun reconnaisse l'autre tout en restant à sa place. Merci Agnès d'avoir partagé avec moi vos connaissances sur le monde des sourds et votre analyse si riche de la différence. Je pense également que la découverte d'une langue et l'art sont deux bons moyens de s'enrichir des différences et de créer des ponts entre les êtres humains. Si vous souhaitez découvrir la langue des signes, n'hésitez pas à aller regarder quelques vidéos de chants signes, cela vous donnera une première idée du plaisir de s'exprimer avec le corps. J'en profite pour remercier Alice Launay avec qui j'apprends la langue des signes française dans la librairie Camille Booksenty une fois tous les 15 jours. Et une nouvelle fois merci à Agnès d'avoir répondu à mes questions et également de s'être filmée pour traduire cet épisode qui ne pouvait en aucun cas rester un enregistrement uniquement audio. Mon rêve ultime serait que tous les épisodes d'Esperluette soient traduits en langue des signes française, donc si cette idée folle vous tente ou que vous connaissez quelqu'un qui aimerait se filmer et traduire bénévolement les épisodes, contactez-moi il est temps pour moi de vous quitter et de me mettre au montage du prochain épisode d'Esperluette qui sera publié dans un mois. A une prochaine, on l'espère, luette, évidemment